Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, enfin plutôt Tonton Gabriel Parce que oui j'ai une, une belle annonce à faire, ça y est je suis Tonton Donc Tonton Gabriel, ce mois-ci n'a pas de recherche Donc vous pouvez euh, me lancer les propositions sur les cartes que vous aurez vues Déjà il y a une page qui... Euh... Donc vous allez voir, j'ai essayé, voilà Donc, il y a des cartes que vous avez déjà vues. Et il y a des cartes que vous n'avez. Euh... Voilà, excusez-moi. Alors, je vous, je vous dis, profitez-en parce que peut-être que c'est la seule fois que vous entendrez ce petit bruit-là. Qui... Ce n'est pas de la musique, c'est juste des cigales. Donc, toujours euh, des cartes. En rareté pour ce classeur. Pour les structures Psy voilà. J'ai mis des pendules toujours. Ça fait un mois. Hein. Voilà. Ange de Zera que j'ai rajouté, que j'ai. En une, deux et trois fois. Donc voilà. Donc je vous dis que... Voilà. En je que j'ai en trois fois. Hop, attendez. Hop, je change de position parce que j'ai... C'est vraiment inconfortable. Après... Donc tout ça, tout ça, voilà, mausolée blanc, trappe. Donc ça bien sûr, hein, en version collector, parce qu'elle ne peut pas être jouée. Une escalade des monarques. Le paladin du dragon noir et du rouge, hop, je rechange de position parce que je suis vraiment pas très bien confortable. Voilà une commune et après euh, voilà, toujours le toujours le même tempo. Celle-là, celle-là, on me l'a proposé en trade sur OTK après, j'ai mis euh, donc, euh, des combinaisons euh, Norden avec Fuyon instantané. Là, j'ai mis euh, pour les Red Raptors. Iktama, voilà. Duon, Monstre Biden. Pour les Red Raptors aussi. Vous voyez toujours. euphorie synthoniseur que j'ai encore, mais que je n'ai pas montré tourbillon noir n'hésitez pas de mettre pause surtout si vous voyez quelque chose qui vous intéresse tout part à l'échange Voilà. Après, euh, oui, des trapacides, des kunaichen, voilà. Des cavaleries magiques de sc Scutub. Après, j'ai mis un petit peu du polichimal, Voilà. Chaque mois, j'essaie de trier un petit peu les cartes euh, communes, les cartes rares que j'ai de, de côté pour vous. Hein, euh. Ah là, on va arriver sur des cartes que vous n'avez pratiquement pas vues. Donc il y a toujours ma petite base amorphale euh, à, à vendre ou à l'échange, donc pour 20 euros. Hein. Donc quand je dis les petites bases, c'est toute, toute celle-là. C'est pas une celle-là et après, non, c'est toutes celle-là et tout le reste. Donc je vais vous montrer après. C'est 39 Rayon Utopie né en informe, Grénosaure, sirenurabis. Abby pardon. Voilà, je continue avec la base amorphage, donc c'est toute celle-là, toute celle-là, toute celle-là, toute celle-là, celle tout celle-là. Tout le nom, moi. C'est pas une, c'est tous. Donc préparation des rites, avec un amorphage. Voilà, après, on continue. Donc, après, n'hésitez pas à demander. Hein. Vous voyez, par exemple, celle-là, je n'avais pas vu genre de fois. Pioche vous Encore escalade des monarques, vous voyez. Après, il y a beaucoup de cartes que vous n'allez pas vouloir. j'essaie de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai encore une double je crois cause la voilà comme ça tout le monde peut voir cause la constellée toujours pareil là c'est du déjà vu là aussi c'est du déjà vu Ah, c'est dommage que celle-là ne soit pas sortie en française. Là, je passe assez rapidement parce que c'est du déjà vu aussi. Donc là, pareil, c'est du déjà vu. Na, hop, nouveauté, Zemanes Automate, Forteresse, Fantôme en terre Oh là là, j'arriverai pas à le sortir celui-là. Et après, euh, Mélodie, le génie de la trompette, et j'ai aussi Temtem Tempo hein. Malédiction d'invocation qui m'a été demandée plusieurs fois et qui, euh, malheureusement, c'est pas parti. Alors, voilà, Malédiction d'invocation. Je vous le montre, j'ai même une fois. Comme ça, vous ne me poserez pas la question. Après, donc, tout ce qui est un peu clair de lune, voilà, toujours pareil. Les clair de lune, les dragons, les cyber-dragons. J'ai mis quelques cyberdragons. psychokinésie Formation du feu euh, Goyou. Dragon météore. rétrécissement Là, il y a quoi Et après, il avez... y a tout ça. Le rhino qui est demandé. Ce rhino-là est demandé pour le deck euh, BA. Qui est pas mal. Après, le zombie sans fin. Et après, voilà. Comb ni... Combinaison aussi. Ilvozor Lagia et Ilvozor Dolka. Destruction terrestre. que de belles cartes qui ne trouvent pas de propriétaire. Wow. C'est affolant. Le guerrier cicatrice, attaque cartes, défense toon. Voilà après ça c'est pour les bêtes phantom mecha. Le photon saber tiger en anglais. Le tigre photon si vous voulez. On va passer au Classeur des communes qui est... Il n'y a pas beaucoup de changements dans le Classeur des communes Si, il y a un guerrier Laval, Val, Laval pardon, en... Que j'ai en deux fois au moins Après tout ce qui est Red Raptor aussi Là c'est Keju Pareil, le deck Keju est pas mal Mais bon, j'ai pas les monstres qui, qui intéressent tout le monde en Kéjou. Après, il y a quelques, ouais, il y a quelques quelques, ouais, quelques raretés aussi. Donc, super charge. Hein. Après, Seigneur du jugement Laval, Là, je passe vite parce que c'est pratiquement que des communes. Fouet ancienne. Trésor du pharaon. Après tout ce qui est dino euh, brume, robot bureau, euh, ninja, voilà, ouais, c'est pareil. On passe assez vite. Hein. Samouraï, super lourd. Je vous le dis, n'hésitez hein, pas à mettre pause. Face à face, Draco. Un préditif en espace mystique que j'ai en plusieurs fois. Des forces d'Astral Magir en plus. Là, on a un petit renfort de l'armée, un petit grain interdit en commune. Euh, chevalier, fan... euh, chevalier Ardent. Samouraï du Pralour, voilà. Encore du samouraï lourd, vous n'en avez pas assez bouffé, je vous en fais bouffer une collection. Tourbillon Yoshen, voilà. Après, Trente, Aile de voilà. Appel à être hanté, L de chevalier fantôme. Et là, bien sûr, ce que vous voyez, c'est un démon jean, le maître des rituels. Voilà. Après, il y a encore tout ça. Il n'y a pas eu beaucoup de changements aussi, hein. Donc celle-là elle est en anglaise, charge of the light brigade. Voilà. Et après c'est. Je passe assez rapidement. Formation de feu ten sous. Donc euh, je vous dis aussi, si vous souhaitez me retrouver sur, euh, sur Facebook, j'ai un Facebook. Hein. C'est donc euh, vous cherchez. Euh, vous cherchez euh, Rémi Roman, donc ça sera euh, stipulé euh, C'est ça a déjà été montré dans une vidéo donc il faut voir l'historique pour ça. Alors qu'est-ce qu'on a vu à la page précédente Oui, ancien dragon féerique, euh, giganato préhistorique, donc euh, zone du progrès que j'ai quand une fois, roi dragoon avec la. avec les deux monstres matériels, voilà. On continue. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rareté, mais là je me dis. Euh... Là je me dis. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse deux binders alors qu'il n'y a pas beaucoup de rareté C'est ça qui. Euh... qui me pose. où je me pose des questions. On a bientôt fini, rassurez-vous. Je pense que c'est la, la seule fois où vous verrez le binder qui dure 20 minutes. On a le dragon de la Valval -Val des fois, le gaga bouclier, tic hystérique. Voilà, J'ai pris des cartes un petit, peu, un petit peu pour attirer les différentes familles. Excusez-moi, je croyais que j'avais une fourmi sur la jambe. Donc barrière, c'est lumière. Attention, hop. Après, ça c'est pour tout ce qui est prédiction. Après, contrôleur Genex, un. Hein, sinistérique. Le dragon Ar Oh, dragon. De la. Paradoxe corrompu, ouais. Après, terrain de chasse et que j'ai en commune et en rareté. Cyber cyberbouclier, après ça c'est l'archène and press Attends deux secondes que j'enlève mon élastique Après courant d'air encendant, suit le vent, Damarpi 2, Damarpi 3, sœur de Damarpie, Midi rondelle, bouclier humain Après la tempête, voilà Oiseau du tonnerre du blizzard. Alors, si celle-là vous intéresse, sachez que je l'ai en plusieurs fois. J'ai au moins en quatre fois. Budjin, Singularité Evo, prix d'évolution Ah, J'ai mis un peu, de, un peu de tout dedans hein. Après si vous voulez j'ai le numéro 6 en version japonaise qui peut être une collector Il n'y a pas en rouge du Laval, du Voilà, l'outre des mers, onde de chaleur. Ruine d'ancien codes A, ah, ça c'est pour les monstres aliens. Donc après, il y, a... y a pas mal de choses. Hein Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pas mal de choses et peu de temps à regarder ensemble de la garde, cloche de feu Ça c'est pour les monstres constellés Ça c'est pour le, le mode assaut Donc après ça j'ai pris euh, voilà Ailleurs ça c'est pour les monstres de type bête Le bouffon équilibriste Et là je, je regarde parce que je crois que vous n'avez pas tout vu Porte des ténèbres, attaque alliée, guerrier de l'Atlantide. Voilà. Yosensu, Maga. Rhino, euh, TG. Permutation synchro. Après, il y a du sirénure là. Voilà, après, il y a un peu de tout. Hein. À chaque fois, il y a un peu de tout. On arrive à la fin, les amis. C'est déjà extraordinaire. Ah, tiens, j'ai pensé. Voilà. Donc, après, euh, explosion troyenne. Troyenne, pardon. Du Gishki, Ah, pour ceux qui veulent, un frais Un fris pardon. En collector, sachant qu'il est banni. arrive après à, à la dernière à l'avant-dernière page un honest qui me reste en commune qui les gravitationnel et bien sûr tout le reste voilà donc si vous avez aimé donc cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et euh, n'oubliez pas, ce mois-ci, je ne cherche rien à vous de lancer vos propositions. Et à tout le monde.